C'est maintenant le moment de la déclaration des députés. Là-bas, la déclaration des députés. Mes excuses. La parole au député de London, Felsha. Merci, Monsieur le Président. Je veux vous parler de l du système éducatif et spécifiquement, la, je veux euh, être la porte-parole d'une étudiante de ma circonscription. Je suis une élève... À London, Ontario. Je suis en septième année et je suis inquiète des compressions qui ont été faites au système éducatif. Ma première préoccupation est ce qui pourrait se passer avec les cours d'éducation spécialisée. J'ai un ami qui est en sixième année qui est autiste sévère. Il a besoin d'aide tous les jours car c'est... Euh, ses humeurs peuvent changer d'une minute à l'autre. Il peut être, être content une minute et triste l'autre, et, et, et il pourrait ne pas avoir l'aide dont il a besoin. Ma deuxième préoccupation est, est au sujet de, des licenciements des enseignants. Ma mère, mon, mon oncle et ma tante sont enseignants et ils pourraient perdre leur enfant, leur, leur emploi, et leurs familles n'auront pas de quoi se nourrir. Mon, le mari de mon professeur est également professeur et si tous les deux perdent leur emploi, ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Et enfin, si les classes sont plus grandes, il y aura moins de focalisation sur les élèves j'aimerais j'espère vraiment que vous allez prendre en considération les vies qui seront affectées. Alors nous voici dans une situation où les élèves nous envoient des lettres pour demander à ce que les, compre les compressions soient inversées pour que les écoles soient meilleures. Suite des déclarations député de Scarborough. Park. Merci monsieur le président. J'ai l'immense privilège de représenter la circonscription magnifique de scarborough Rouge Park. C est, c est, elle abrite des institutions telles que le, le Zoo de Toronto, l'Université de Toronto Scarborough Campus et euh, le, le parc urbain national rouge. Et aussi vibrant que euh, Scarborough, il est en retard par rapport à la création d'emplois à Toronto et le progr les progrès économiques. Et les gens ont de plus en plus de mal à trouver des emplois. C'est pour cela que j'aurai euh, ma, ma, euh, ma première conférence pour avoir des emplois le 14 mars pour que les familles aient l'opportunité de rencontrer des, des, des grandes entreprises telles que le, le Zoo de Toronto, l'Amazon, RBC et d'autres entreprises. Je remercie euh, le, le la ministre, le ministre de la santé, le ministre de, euh, du travail, pour euh, l'appui qu'il m'a donné pour cette initiative. Je suis fière du travail que notre gouvernement fait pour euh, régler le problème du chômage. Euh, depuis que nous avons été élus, plus de 300 000 emplois ont été créés ici en Ontario, et je continue de me battre pour mes résidents. Merci beaucoup. Déclaration des députés. La parole au député de Timaskun euh, Cochrane. Les petites entreprises partout dans la province et surtout dans ma circonscription sont annulées et sont en train de fermer à cause des coûts de l'assurance. Je vous donnerai quelques exemples. DPL Surge, le, le fils veut, avoir, veut prendre le contrôle des, de l'affaire. Ils sont très bien formés, mais ils ne peuvent pas avoir une assurance pour conduire leurs emplois. Il y a également Alex Forrest qui ont le même problème. Irans et Didier également sont menacés de fermer leurs portes. Pourquoi À cause du coût de l'assurance. Le coût de la responsabilisation et le coût de l'assurance pour conduire un véhicule commercial. Et c'est de plus en plus élevé en ce moment. L'assurance, c'est est réglementé de façon provinciale. Le, le gouvernement a le pouvoir d'aider ces petites entreprises. Il y a un budget qui va venir, une estimation des dépenses, et ce gouvernement et sa majorité disent qu'ils sont prêts pour les affaires et c'est le moment qu'ils aident les, les petites entreprises comme euh, JPL pour qu'ils puissent payer leurs assurances pour que leurs, leurs enfants puissent reprendre les affaires, parce que sinon, ces entreprises vont fermer. Et ça, ça va vraiment affecter l'Ontario rural. Le gouvernement peut empêcher cela et c'est le moment de défendre les petites entreprises. Suite des déclarations, euh, la députée de Thornhill. Merci beaucoup. Je suis très fière de partager avec euh, la Chambre qui, euh, au sujet du fait qu'il y a eu une célébration le 8 mars euh, à la, au, au centre commercial Promenade. C'était une grande célébration. Euh, qui célébrait un engagement euh, de, des soins de santé dans la région de York, euh, le Permanent Group, Seria Family et Darvish Family, ainsi que le Liberty Development University, ont fait don de 5 millions de dollars pour l'hôpital de Vaughan. Ce, ces fonds vont permettre d'avoir des soins intégrés et des systèmes, des systèmes technologiques qui vont améliorer euh, les appareils euh, médicaux. Cet hôpital va permettre de révolutionner les soins de santé en Ontario et dans la région de York. Le New Mackenzie Vaughan Hospital aura des caractéristiques qui intégreront des nouvelles technologies et euh, de, de meilleurs appareils en termes de, euh, de diagnostic. Je suis très fière de voir les efforts que le gouvernement fait pour améliorer les soins de santé dans la région de York. Je remercie et je félicite la Permanent Group, la Soraya Family, la Davish Family et tous ceux qui ont participé euh, dans euh, les dons. Et je remercie toutes les familles qui ont participé tous ceux qui ont travaillé à, à, au mall promenade aux clients et, au, et à leur personnel. Merci. Je rappelle à tous les députés que lorsqu'ils entrent, ils sont en plein dans les déclarations des députés. Ils doivent donc être silencieux la prochaine déclaration de la députée Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. Euh, au nom de la Journée internationale de la femme, je me prends la parole pour euh, féliciter le travail des femmes dans ma communauté, euh, les communautés comme euh, l'Organisation pour les femmes d'Asie du Sud qui aide les femmes de la communauté à avoir des, du refuge et euh, de la camaraderie lorsqu'ils ont lorsqu'ils en ont le plus besoin et ils permettent également d'avoir les budgets et la main d'œuvre pour continuer le travail qu'on essaie de faire là-bas. Ils aident également à tacler les problèmes de pauvreté dans ces communautés. Cette pauvreté est très racialisée. Selon les estimations, 450 000 femmes ici en Ontario vivent avec un revenu faible. Et bien entendu, ces études montrent que tous ces problèmes nous font aller de l'arrière la, plutôt que de l'avant. Ces communautés travaillent jour et nuit pour s'assurer que les femmes ont un refuge et sont en bonne santé. Ils méritent d'avoir un gouvernement qui les tire vers l'avant plutôt que vers le bas. Toutes les femmes méritent cela. Merci, Monsieur, monsieur le Président. Encore une fois, je demande aux députés d'être silencieux. Alors que nous sommes en plein dans les déclarations des députés, je dois entendre le député qui, qui a la parole. La prochaine déclaration, euh, le député de Don Valley Est. Merci. Euh, hier, j'ai tenu euh, ma conférence annuelle euh, de Don Valley pour euh, la journée internationale de la femme. Je remercie tous ceux qui ont participé. Le thème été euh, « chacun mérite l'égalité ». C'est un, mou, un mouvement euh, d'égalité pour les femmes partout dans le monde. Euh, il comprend euh, des, des changements organisationnels et des mesures coordonnées pour changer la vie des millions de femmes partout dans le monde. On a parlé également des attentes en termes des normes sociales et comment on peut améliorer la présence des femmes dans les entreprises. Nous avons parlé des, euh, des moments pendant lesquels nous avons eu le plus de défis. Une des femmes a parlé euh, de, du fait qu'elle était la première députée euh, au Parlement afghan. Et c'est sa mère qui l'a encouragée à à défier euh, les, euh, les normes et à ne pas juste vouloir être mariée euh, et servir son mari. Elle a été encouragée à aller de l'avant, même si ses amis ont essayé de la décourager. Ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'on est très loin de la représentation égale des femmes en, euh, en politique. Grâce à chaque femme qui travaille euh, pour l'égalité, on pourra aller de l'avant. Merci. Haute déclaration, la parole au député de October. Merci. Mars cette année est euh, le mois euh, du patrimoine euh, inaugural de, de Herlin Hellenic. Je suis très honorée euh, que l'Assemblée a adopté euh, mon projet de loi l'année passée pour établir euh, cela. Le 25 mars est le jour. Euh, auquel la Grèce a déclaré euh, l'indépendance de l'Empire ottomane. Et c'est pour cela qu'on a choisi euh, ce jour pour commémorer cela. Euh, l'héritage Le mois de l'héritage hélénique célèbre les contributions des Hélènes et des Helléniques partout dans la province de l'Ontario. Les Grecs ont permis, euh, nous ont permis d'avoir la démocratie dans euh, l'Athènes ancienne dans la science, dans l'histoire et, et ça a été la fondation culturelle dans plusieurs pays occidentaux et dans le monde islamique. Et ce mois honore tous ces Canadiens de cette descendance qui sont venus au Canada pour améliorer euh, leur vie. La communauté hélénique aujourd'hui, leurs enfants et, et petits-enfants excellent dans tout, dans tous les, les domaines, les, les, le sport, la culture et les entreprises, la politique. J'invite tous les députés aujourd'hui à se joindre avec nous pour euh, prendre une photo avec les dignitaires qui sont là euh, aujourd'hui pour cela après la, la période des questions. Merci. Déclaration des députés. La parole aux députés de Scarborough euh, Southwest. Merci. Le 6 mars. Un, un de mes résidents euh, de Scarborough Southwest a célébré son centième anniversaire. C'était un euh, ancien combattant qui a servi à la Deuxième Guerre mondiale et, nous, et qui a servi également en Italie et euh, en Hollande. Et donc, M. Arsenault aimait beaucoup recevoir euh, les lettres et euh, il se rappelle qu'il lisait ses lettres, euh, les lettres de sa mère, la nuit, lorsqu'il était euh, en Italie en guerre. Le mois passé, Monsieur Arsenault euh, le et, et son fils ont demandé euh, à ce qu'on ait sur les réseaux sociaux 100 cartes postales pour célébrer euh, cette euh, grande étape. Il a reçu plus de 90 000 cartes et messages par de partout dans le monde. Il a reçu des lettres des enfants et d'anciens combattants et de euh, tout toute profession. J'ai eu la chance de le rencontrer au cours de ces dernières années et il a, ça a toujours été un honneur de le rencontrer et d'écouter ses histoires. Fred. L'honneur de Fred inclut les années 1939 à 1945. Il a eu des médailles d'Italie, de France, d'Allemagne de, et une... Une médaille de défense canadienne. Nous, nous, nous le remercions pour euh, ses services et on lui souhaite un très bon anniversaire. Merci beaucoup. Suite des déclarations, la parole au député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Euh, le mardi passé, la, la ministre de la Santé et la ministre, le ministre de la Santé mentale et l'Ontario Show Center, dans ma circonscription, ont lancé la, la feuille de route pour avoir une meilleure santé mentale ici en Ontario et pour fournir aux Ontariens l'accès à des soins de santé plus élevés dans leur communauté en améliorant euh, la disponibilité et la qualité des soins de santé mentale euh, va permettre de créer de meilleures communautés en soulageant la pression euh, dans, nos, dans nos hôpitaux euh, surchargés et il va permettre d'appuyer euh, l'objectif de mettre la fin, mettre une fin à la santé, euh, la médecine de couloir. Il nous permet d'aller dans la bonne direction euh, pour avoir euh, un plan, un système de euh, santé mentale qui est plus exhaustif et qui marche pour tous les Ontariens. C'est un plan qui est axé sur les patients et qui est, euh, qui, est, euh, fourni, qui est basé sur plusieurs preuves et données. Ce plan va nous permettre d'assurer que tous les Ontariens sont euh, capables d'avoir euh, des soins de qualité où et quand ils en ont besoin. Merci. Déclaration des députés. La parole au député de Berry-Hannesville. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a un programme d'action ambitieux. Au cours des, de la décennie à venir, on va investir en, disons, environ 100 millions de dollars dans les nouvelles écoles, les hôpitaux, des uh, projets de transport et plus. Et pourtant, si la main, main d'œuvre n'est pas disponible, ces projets ne peuvent pas survenir. Uh, dans les, les industriels, les électriciens uh, et uh, les, le domaine de la construction, les disponibilités d'emploi euh, étaient de 51 plus haut euh, qu'il y a quatre ans. Ces métiers spécialisés sont très importants car ils créent des carrières lucratives, surtout pour les jeunes femmes. Et pourtant, ces femmes ne composent que 17 des apprentis. Hier, c'était la Journée internationale de la femme. Je suis fière de travailler avec mon gouvernement pour mettre fin au stigma pour les métiers spécialisés pour nos jeunes femmes. Cela va permettre de va permettre à ces jeunes femmes de partout de la province de, de prendre part à des carrières auxquelles autrement ils ne l'auront pas fait. Ce, ce défi, le défi est d'encourager les jeunes étudiantes à briser les barrières. Notre gouvernement travaille avec les entreprises, avec les syndicats et pour montrer que l'Ontario est vert pour les opportunités pour tout le monde. Merci beaucoup.